Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va commencer ce troisième exercice en répondant à la question que je vous posais à la fin de la dernière vidéo et qui consiste à corriger le fait que la voiture ne doit pas bagoter quand elle touche la souris. Et de la même manière, ce que je voudrais, c'est qu'elle redémarre pas toute seule une fois qu'elle revient au départ. Pour répondre à la première question ce qu'il faut faire c'est empêcher la voiture d'avancer quand elle touche le curseur donc on va mettre la commande avancer qui est ici à l'intérieur du bloc que je vous avais préparé et qui correspond à vérifier que la voiture ne touche pas la souris pour corriger le deuxième défaut et empêcher la voiture de repartir quand elle revient au départ il faut que j'interrompe le script correspondant donc je fasse stop ce script et que je positionne cet arrêt immédiatement après le retour au départ on vérifie, j'appuie sur le drapeau vert et j'appuie sur la barre d'espace. Quand la voiture atteint la souris, elle ne bagote plus et quand elle revient au départ, elle ne repart plus toute seule. Passons maintenant aux améliorations de cette troisième leçon. On va d'abord rajouter un son quand la voiture touche le vert. On va compter les vies, on en retire une à chaque fois qu'elle a un accident. Et quand il n'y a plus de vie, on a perdu. Le troisième point, c'est qu'on va chronométrer le temps qu'elle met pour faire un tour. Alors commençons par le son, on va sélectionner un son dans la librairie. on va prendre par exemple Crash Beatbox. Voilà, donc je reviens au script et dans l'onglet des sons, je prends « Jouer le son » que je vais mettre immédiatement après que la couleur soit touchée. Je vais maintenant tester cette nouvelle version. Voilà, ça marche. Passons maintenant au nombre de vies, je vais créer une variable « Nombre de vies ». que je vais initialiser à 3 au départ donc au début je mets 3 vies ensuite je vais réduire d'un le nombre de vies à chaque fois que je touche le vert donc je vais ajouter moins un au nombre de vies et je vais tester si le nombre de vies est égal à 0 si oui je vais dire vous avez perdu et je vais arrêter le jeu donc si Le nombre de vies est égal à 0. Alors je vais dire Vous avez perdu. Et je vais faire ensuite stop tout. Voilà. Maintenant je peux tester le jeu. Je vais déplacer le nombre de vies pour qu'il ne m'embarrasse pas. Donc vous voyez qu'au début, quand j'appuie sur le drapeau vert, le nombre de vies est de 3. À chaque fois que je tape, il baisse d'un. Et quand j'atteins 0, il me dit que j'ai perdu. La dernière chose que je veux faire dans cet exercice, c'est de chronométrer le temps entre le départ et quand on a gagné. Eh bien, on va créer une variable qu'on va appeler temps. l'on va initialiser à 999 comme ça on est sûr de faire un temps meilleur que ça ensuite le chronomètre on va le faire démarrer quand la voiture démarre c'est à dire quand on appuie sur la barre d'espace et quand on a gagné et eh bien on va afficher le temps qu'on a mis on va utiliser un opérateur qui fait la concaténation de chaîne de caractères. dans la première partie on va mettre j'ai gagné en et dans la deuxième partie on va mettre le temps mais avant de faire ça il faut quand même mettre dans la variable temps la valeur du chronomètre donc ce qu'on va faire on va mettre ici juste avant mettre de temps à la valeur du chronomètre ici alors maintenant on peut tester le bon fonctionnement de cette version de l'application alors on y va J'appuie sur le drapeau vert, j'appuie sur la barre d'espace et là je vais taper, il ne me reste plus que 2 vies, je rappuie sur la barre d'espace, je retape, il ne me reste plus qu'une vie, cette fois-ci il faut que j'arrive au bout. Voilà, hop, et j'ai mis 8 secondes, 199. Je recommence, mais cette fois-ci je vais augmenter la vitesse et je démarre. Et cette fois, j'ai mis 4 secondes, 766, c'est bien mieux. Alors maintenant, rendez-vous à la prochaine leçon où on va améliorer le pilotage.